L'intitulé de mon métier correspond à beaucoup de, de métiers. Donc ça, cela va dépendre de votre profil. Donc soit vous êtes un communicant et à ce moment-là, vous assisterez votre sénateur ou votre député dans des tâches de communication sur les réseaux sociaux ou également d'attaché de presse. Vous pouvez être juriste et à ce moment-là, uniquement vous occuper des tâches législatives. Ou alors, vous faites uniquement de l'administratif, de la logistique, prise de rendez-vous et gestion des mails. Alors, la voie d'accès euh, normale, c'est droit, sciences politiques. Mais euh, de manière euh, générale, euh, je ne voudrais pas euh, généraliser, les gens qui sont motivés, qui ont des compétences euh, juridiques, qui ont un engagement politique, ou pas d'ailleurs, mais euh, sont euh, tout à fait euh, recevables dans ce genre de métier, mais pour ma part, j'ai étudié l'administration publique suite à une licence en droit et j'ai fait un master spécialisé dans les compétences juridiques des collaborateurs politiques à l'Université Lyon 2. Et c'est une des seules formations en France qui permet d'avoir de tels débouchés spécialisés vers les collaborateurs des élus. me motive tous les jours, c'est de participer à la décision publique et d'être dans l'institution elle-même, de pouvoir approcher euh, des personnes qui sont au cœur des enjeux de notre pays, de nos régions, et également de pouvoir faire l'interface avec l'institution et le terrain, donc dans mon cas plutôt avec les maires, les élus locaux, et c'est très important pour faire remonter toutes les, toutes les revendications du terrain. peu ou prou. Euh. Après, il n'y a pas une seule profession de collaborateur parlementaire. Euh, ça dépend vraiment de ce qui est demandé par l'employeur. Euh, ça peut être euh, communicant, ça peut être euh, juriste, ça peut être euh, sur le terrain, connaître euh, le réseau local. Euh, donc, c'est vraiment une expertise qui est demandée euh, par euh, le parlementaire. Et ensuite, euh, chaque métier euh, diffère selon euh, l'emploi. Le, le, Oui, bien sûr nous en prenons à peu près deux par an et c'est très important pour moi d'avoir de, des stagiaires. Moi, je le vois, j'ai fait pas mal de stages durant euh, mes années universitaires et ça m'a permis vraiment d'acquérir cette polyvalence et les compétences que demande un élu euh, à son collaborateur. Alors oui, alors en l'occurrence, euh... Nous, dans notre master compétences juridiques des collaborateurs politiques, nous avons gardé un lien entre anciens étudiants et nous tenons à accompagner les étudiants actuels dans leur recherche de stage, puis d'emploi, en tissant un véritable réseau. Nous avons un annuaire des anciens qui nous permet de savoir qui est à quel poste, qui recherche quoi, et je trouve que c'est très important de garder ce lien université et professionnel. Oui. Alors, euh, concernant le parcours universitaire, je conseillerais euh, d'enrichir au maximum son parcours, son expérience. C'est-à-dire, par exemple, s'impliquer dans une association ou euh, également trouver le maximum de stages, même si ce n'est pas obligatoire. Parce que ça permettra de se démarquer, d'attirer l'attention euh, de l'employeur et bien sûr euh, de s'enrichir. Et concernant euh, l'expérience euh, professionnelle, pour votre vie professionnelle euh, plus tard je vous conseillerais simplement de vous orienter dans une voie qui vous intéresse et puis ensuite saisir les opportunités. D'être sérieux dans, dans les études et surtout de garder en mémoire qu'il n'y a pas de ligne droite pour arriver au métier que l'on veut faire. Ça peut être très sinueux, ça a été mon cas, j'ai été collaborateur lieux au Parlement européen, puis derrière, il a fallu que je travaille dans une enseigne de café pendant un an pour pouvoir revenir ensuite au Sénat. Donc il n'y a vraiment pas de, de chemin linéaire. J'irai simplement de ne rien lâcher, toujours croire en soi et surtout d'utiliser son réseau parce que c'est le réseau qui déterminera plus tard euh, tout, ce que vous pourrez, tout ce dont vous pourrez bénéficier.